Good morning, allez, yidan, les suces aujourd'hui, l'irfoua, tara, varon, shmoel, bené, la betroch, alcool, israël, si vous souhaitez aussi, deuxième, une prochaine, une mission, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions dans un certain, mais il y a la période d'allette, Michelin, d'Altakoré, bâtura, le yfrot, yoter, mi, pasou, kerhad, ou, banavi, shlocha, ayou, shloch, tans, shaloch, parachiot, korin, erhad, erhad, médal, gin, banavi, ven, médal, batoura bâtura, vad, medaleg ou, médaleng, an, kene, shal, yousso, ameturge, on continue les à la faute de la lecture de la Torah, cette fois-ci, avec plus de précision sur la lecture de la Torah et du Navi, à à Torah le Yifrot Mushlocha Psukim. Chaque fois qu'on lit la Torah, il faut qu'il n'y ait pas moins de trois Psukim. D'accord Obligation de, de lire au moins trois Psukim. Minimal, c'est une alakha que même ça met à Kéb, ça veut dire que c'est dire arriver dans une Béthak Neset, une situation où vous savez, des, des fois les livres, ils, selon le Sidurim, ils disent de, de s'interrompre euh, comme ci ou comme ça, et ça veut dire que le, le Shadar il une fois, on l'a dit de s'arrêter comme. comme un... Il s'est comme sur une première lecture, donc il a rajouté un pasouk. Après, il est arrivé à au... la paracha d'après, puis après, on l'a dit de s'arrêter. Après, après coup, quelqu'un, il a dit Mais on n'a vu que deux psukim. Il a fallu relire toute la... Il a fallu que le. Je ne me souviens plus dans les détails qu'est-ce qu'on a fait pour réparer. Est-ce qu'il a fallu que celui qui monte à la Torah, il recommence à faire la pour les trois psukim Ça, j'ai un peu oublié. Mais en tout cas, ça. ça on peut pas. Il faut, il faut réparer la. C'est une erreur. D'accord Donc, lui frotte Mishlocha psukim, Il faudra pas lire moins de trois psukim. Et aussi l'Oïkra, la Meturgeman yotermi mi pasuk echad. Alors là l'histoire du Meturgeman c'est quelque chose de qui s'est un peu perdu à notre époque, ça existe encore plus dans la communauté du Yémen. Si vous allez si vous allez dans une, une synagogue de thémanim en Israël, ça vaut le coup d'aller voir, mais n'allez pas faire la tuile avec eux parce que alors là je vous garantis la créature Torah chez eux ça dure plus d'une heure et quelques, où en fait le chalir s'évorillie, un pasouk, et il y a quelqu'un général un enfant qui se trouve à côté et qui va lire le tarjum, Targum. Et il, va, il va lire à côté, ça prend très longtemps. D'accord C'est beau aller voir en soi-même, mais euh, bon, passer euh, 3 heures de fila, c'est un, un peu dur pour ne pas plus de trois heures, quoi. Donc, à Coré, Batora, le mais on a dit Loïka, la Métour Gamane, il faudra pas. Alors maintenant, puisque moi je lis la Torah, Bereshit Baré, Lochim, et Tachamé, bekad mita, et je ne sais pas comment c'est traduit, ben bon, donc je ne peux pas lire deux psukis, mais je m'arrête. Je lis un pas et. Le Mutur Géman, celui qui lit le, le Targum, il traduit. Et ainsi de suite, on continue comme ça, d'accord J'ai pas envie de lire plus que trois Psukim. Maintenant, Ubanavi, Navi, Alors quand il lisait les Nevi'im, aussi il fallait traduire. Mais dans les Nevi'im, alors là, je peux lire même trois Psukim. trois Psukim d'un coup, et après il traduira les trois Psukim d'un coup. Ça provient de quoi le, la question, le problème, il est très simple. C'est que la Torah, il ne faut surtout pas que les gens se trompent. S'ils entendent mal, si je, les, si je vais me mettre à lui lire à lui lire euh, trois psoukim par exemple, et... alors... alors... Euh, le, euh, non, je précise. Mais tourgamane celui qui lit le Targum, il ne lisait pas le Targum à partir d'une écriture, à l'époque c'était pas encore écrit, il fallait traduire euh, par, par cœur. Donc maintenant, il faut que maintenant, pendant que je vais lui... Donc moi j'ai lu le passuk, et lui maintenant il répète le passuk dans sa tête, et il le traduit instantanément. Si je vais faire plus qu'un passuk, je vais me mettre à faire trois psoukim, il y a de fortes chances qu'il va s'embrouiller un moment, il va oublier un détail. Or, les gens, ils croient en aramien à l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'est arrêté sur du tagoum, parce que aujourd'hui, les gens ne croient plus en donc on n'a plus d'intérêt. C'est quand même intéressant de savoir que... Parce qu'on ne comprend plus le tagoum, on a dit ça quelque chose. On continue tous à lire le chanemikrèf à tagoum, même si on ne comprend pas. Je ne sais, sais pas répondre à toutes ces questions. Mais en tout cas, je reviens maintenant sur le, du, le vif du sujet. Donc maintenant, c'est très important que les gens ne comprennent bien la Torah. Donc je lis un pasouk, et lui il traduit. Si je veux un traduit c'est possible qu'il oublie un petit détail du pasouk et les gens vont retenir une erreur dans la Torah. Et ce qu'on peut dans la Torah, c'est la catastrophe se tromper dans la vie, c'est moins grave, il n'y a pas des mitzotes, ils vont pas faire des choses tordues, ils vont, ils vont se tromper, au lieu de croire que euh, quand il y aura un ce sera comme si ben, en fait, ce sera comme ça. Bon, c'est pas, pas à la fin du monde. Mais, mais, euh, mais par contre, si, si quand je vais lui dire euh, que tu feras le hiboum e de. de, de qu'il faudra faire le hiboum e de sa belle-sœur quand son mari est mort, et qu'il va comprendre en c'est même si elle a des enfants, il faudra faire le hiboum, e on va se retrouver dans une catastrophe pareille. Et là, il va y avoir une, grand, une grande erreur. Donc, il ne faut surtout pas plus que trois psoukim. D'accord Ayush Losh Tan Shalosh maintenant. Même dans le Navi, que je t'ai dit que tu as loin de dire trois psoukim, malgré tout. Ayush Losh Tan Shalosh si tu te retrouves avec trois tsukim successivement, qui sont chacun, c'est une paracha différente. Ça arrive parfois, il rapporte le barté noir. C'est-à-dire, qui est Koham Arjem Khinam Qui Koham Arjem isrem, Vous le lisez dans la vie, vous savez, quand il y a un P, ça veut dire que c'est une paracha Ptoucha. Ça veut dire que c'est une paracha. T'as trois psukim, un après l'autre, que chacun c'est une barja Là, tu es obligé de t'arrêter. D'accord et... et ensuite. Et donc, Corine et Chadrachat, il faudrait les lire un après l'autre. À part ça. Alors, tel que c'est écrit, ça veut dire qu'on a le droit de sauter d'un paragraphe à l'autre dans le navi. Si toutefois on a nécessité de lire un morceau ici, puis après de lire un morceau là-bas, on a le droit de passer d'un morceau à l'autre, alors que dans la Torah, il faut lire tout d'entrée. V'en On ne saute pas dans la Torah. Mais en réalité, c'est pas exact. Parce que même dans la Torah, c'est écrit forages en basachet Yuma, le Kohen Gedol, il lisait, une fois qu'il avait fini la, la première partie de la Boda, qu'on envoyait, les, les, les, qu envoyait le Saïr euh, à voilà, Midba, on avait une pause, en Bétam fait, où le Kohen Gedol lisait la Torah, et il lisait trois passages de la Torah en rapport avec, avec Yom Kippour. Le premier le deuxième paragraphe, paragraphe c'est un rapport avec, avec Doshim, où il faut ben, l'interdit de, de, de toutes les, toutes les, toutes les toutes incestes. Et puis après une troisième partie, à part ça, dans, dans, dans le Bamidbar, dans, dans, dans Minras. Maintenant, c'est toute une histoire, très succinctement quand en tout cas, pour entre le premier et le deuxième, c'est-à-dire la première partie, dans Parachat après Gdoshim, c'est pas très loin. Il y a Acharemot, et puis après Parachat Gdoshim, c'est presque... Il faut juste quelques, quelques, quelques colonnes de Torah. Alors là, on lui permettait de lire une partie, de s'arrêter, de rouler un petit peu, ses toile et de continuer. Donc vous voyez bien qu'on a le droit d'être medallègue Batora. Alors que, euh, d'accord, être médaleg dans le navire aussi, c'est selon certaines occasions, c'est fréquent, par exemple, il euh, y a certaines parashiot ou parashates chouva, laftara de chouva israël, je crois, là-bas, on dit après, ou bien, bah, à la fin du livre de Yonah, on est on est médaleg, on est médaleg, on passe d'un livre à l'autre, ou d'une un, séquence à l'autre, donc finalement, quoi, même dans la Torah, même dans le livre, le moshe, comme qu'on a l'usage de lire dans les euh, jours de jeûne, on commence à lire un morceau, euh, et on tourne et on arrive deux pas, deux colonnes après, et on continue là-bas sur la suite, euh, la suite. Alors, alors quoi attends, On a le droit d'être médalègue ou pas En fait le partenaire explique, explique que si c'est sur un seul thème, t'as le droit de passer d'un à l'autre, mais si c'est deux thèmes différents, dans la Torah t'as le droit de passer d'un à l'autre, dans tu t'as le droit de passer d'un à l'autre. D'accord Donc en fait, veux dire, mais Dalguin, ma Navi, faut lire comme ça en fait. On a le droit de sauter d'un paragraphe, d'un sujet, d'un passage à l'autre dans les Nevim lorsqu'on lit le Navi. Mais, même si c'est deux sujets distincts, comme par exemple, Yona, là tu finis, après tu vas te mettre à lire Mikael Kamokhan Savon, qui se dans. dans. Micha. Et. D'accord Et euh, t'as le, le droit de. Même si c'est deux sujets différents, parce que là t'as parlé d'une histoire de de, de l'un et l'autre, tu parles, tu parles de choses complètement. Tu as un intérêt pour quoi tu veux le faire, tu as le droit de le faire. Mais dans la Torah, c'est que si c'est le même sujet, mais tu peux pas passer d'un sujet à l'autre sinon. D'accord Donc, on a le droit de sauter dans les Niville, mais pas dans la Torah, si c'est deux sujets distincts. V'adkama ou Medaleg, attention, lorsque je te permets de passer d'un passage à l'autre, combien t'as le droit Tu peux commencer un morceau ici, et puis tu, tu, tu tournes 17 colonnes, tu lis un morceau. Imaginez, c'est fréquent, vous savez, l'usage... Euh, qui était très antique, qui était d'usage en Espagne, qui est mentionné par Rabino Bechaye déjà, quand, chez les Français, en général, sous, sous l'influence marocaine, ça s'est un peu perdu, de lire la paracha de quand il y a un mariage, quand la paracha de comment ça s'appelle l'histoire avec, avec Abraham Aboune ou quoi Où il envoie Eliezer pour aller chercher une femme, et, et donc, d'accord Lorsque l'usage initial qui est mentionné par Rabino Bechaye en Espagne, il y a 800 ans, c'était que lorsque le de montait, on sortait un deuxième Sefer Torah, ou bien on pouvait aussi rouler le Sefer Torah pour partir en arrière. D'accord Vous voyez que ça existe qu'on saute d'un passage à l'autre, on va dire l'un après, et après, celui qui va monter supplémentaire, on va revenir à la place où on en était. Donc, la Michel me dit Attention, quand je te permets de rouler d'un passage à l'autre, combien Ad comme ton C'est juste le temps que le Métourgaman, que celui qui fait l'île il, il finisse le Pasouk. C'est-à-dire, toi, tu lis un Pasouk. Lui, celui qui lit le il va l'iraper après, après, ça va lui prendre. Seconde pendant 100 à l'ordre roulé, dès qu'il a fini, tu dois arrêter et tu continues à lire là où tu es. -à -dire, en deux mots, le OBETA MIGDASH, le Cohen, il lisait effectivement à Harimot et parce que comme on a dit, c'est quelques colonnes après, tu tournes un petit peu, c'est pas mais par contre, pour lire le ARBEA Assor, pour lire le le Choumash à Pkoudim, le Chumash, pour lire, pour, lire, pour arriver ensuite jusqu'à Bamidbar, jusqu'à Pinchas, ce qui est très long, le Métro-Guman il va finir de lire, il avait plus le droit de lire, ce qu'il faisait le Cohen, c'est qu'il puis il le séparait, il le prenait, puis il disait Alpé la troisième, la troisième paracha. Parce que selon la règle, que chaque fois que tu sautes d'un passage à l'autre dans la Torah comme dans le lorsque tu as le droit dans la Torah dans le Livre, c'est que à condition que le temps que tu roules, le rouleau, le metourgaman ne va pas achever sa phrase. S'il a achevé sa phrase, tu n'auras pas le droit de le faire. Tu n'auras pas le droit de continuer à rouler. Ok C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de la tout le